Pronels apporte un soutien marketing particulier aux professionnels de la beauté qui veulent se différencier avec une qualité et des services exceptionnels. Sélectionnés pour être des salons Pronels Premium, ces instituts à l'enseigne Pronels forment une communauté dont l'objectif est d'offrir la meilleure expérience aux clients. Nous sommes en mesure de répondre de façon unique et fiable aux exigences de la clientèle d'aujourd'hui. L'avenir s'annonce prometteur et nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde de Pronels.